Moi, c'est Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues. Je suis spécialisée en français au secondaire puis à la formation à distance. Moi, Joanne Proux, je suis là depuis 2015 et puis je suis un peu touche-à-tout, donc français langue d'enseignement, principalement secondaire. Une petite heure, euh, un, un 50 minutes, on, on te propose un atelier euh, qu'on aurait fait vivre autant à 50 participants qu'à un. Donc si je mets as des profs de français euh, au secondaire, c'est vraiment la, la clientèle euh, cible. Et puis euh, on commençait avec cette fantastique citation qui euh, écrire c'est se mettre à nu. C'est un petit peu ce qu'on propose à nos euh, à nos participantes et participants. Là c'est un homme euh, donc un participant et on va on va t'inviter à écrire donc euh, sans gêne sans filtre devant des parfaites inconnus qui vont te juger. Alors euh, n'hésite pas à nous dire si t'es es mal à l'aise, mais notre but c'est vraiment de reprendre la démarche d'écriture telle qu'on pourrait la vivre soit avec des profs éventuellement avec des élèves. Donc, l'intention du webinaire, c'est justement d'illustrer comment l'expérience virtuelle, puis l'écriture numérique, hein, facilite la réécriture. Alors, tu aperçois à l'instant les quatre dimensions de la compétence numérique qui seront sollicitées. On a collaboré et communiqué à l'aide du numérique, exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage, puis faire preuve de créativité avec le numérique. On a pris soin d'associer les icônes représentant ces dimensions aux étapes du processus d'écriture que tu t'apprêtes. À expérimenter. Alors, euh, on va te laisser un petit moment pour observer le déroulement de l'atelier qui expose la démarche d'écriture privilégiée aujourd'hui pour travailler les écrits courts avec les élèves. On poursuit euh, le webinaire en te proposant d'écouter une vidéo d'amorce et euh, tout simplement te laisser euh, imprégner par, euh, par l'ambiance. Veux-tu veux lui proposer une intention d'écoute, Sonia? Oui, bien, euh, ça va être en fait de t'imprégner de l'ambiance et des particularités de ce lieu hors du commun dans lequel tu vas être plongé. Alors on t'invite à prêter attention aux images, à la trame sonore, à la narration que tu t'apprêtes euh, euh, à entendre bon, pour te préparer effectivement à la suite des activités. C'est un jour un peu particulier pour vous. Tout s'est précipité. Vous n'y étiez pas vraiment préparé. Une expérience inédite et unique qui vous transporte dans un autre univers. Vous y êtes depuis quand? Vous ne sauriez le dire. Tous ces tunnels qui se croisent autrement qu'elles ne l'auraient fait ces sentiers que vous empruntez d'ordinaire. Vous cherchez comment décrire cette incroyable expédition qui vous fait remonter le temps, qui vous élève au-delà des clichés passés sous le filtre des portraits magnifiés et des images paradisiaques. Ce sont plutôt les mots qui évoquent cette expérience et les émotions qui vous soulèvent que vous voulez partager à votre réseau. Alors, la barre d'annonce sans doute donné un avant-goût des réactions qu'on veut susciter chez toi. Euh, en fait, euh, comme on disait tout à l'heure, on va, on va tenter de reprendre le processus qu'on qu se donnerait un petit peu plus de temps euh, à vivre. Et généralement, on l'aurait fait euh, avec un plus grand nombre de personnes. Là, on, on, on va simuler, ne serait-ce que pour te montrer comment ça peut se faire avec tes profs. Alors, euh, pour la suite des choses, à la suite de l'écoute de cette amorce-là, qui est un déclencheur, on invite les participants à remplir les deux nuages de mots. Tu dois être familier avec Mentimeter. Alors, c'est un peu des champs lexicaux. On t'invite à cliquer sur les deux liens qui mènent à deux nuages de mots, donc le premier, puis tu pourras les faire successivement. On va, tu es tout seul, on va le faire avec toi, là. <rire> on va pas te laisser tout seul pour remplir ça. Alors, euh, l'idée, c'est que tu cliques sur le lien, tu travailles dans deux fenêtres de ton navigateur, ou trois, tu as le team ouvert, les deux fenêtres pour chacun des nuages de mots, ou tu y vas avec ton appareil numérique. On se donnerait normalement trois à cinq minutes, mais là, on, on va jouer, euh, je pense qu'on va aller jouer avec toi un peu. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais les afficher. Est-ce que ça te convient? Oui comme l'écriture, ben, c'est l'un des moyens de mettre en mots ses émotions puis sa perception d'une réalité. Alors voici l'occasion de faire appel à, une, à ta créativité pour nous partager maintenant ce que l'atmosphère de ce lieu particulier t'a fait ressentir. Alors, euh, par, là tu le fais effectivement par le biais du nuage de mots et là, ben, c'est rendu le moment euh, de, de travailler hein, à l'écrit, donc de, de créer euh, ton écrit court c'est toi tu es en posture de conseiller pédagogique. Euh, ça, c'est une démarche qu'on propose à l'élève. Tu as compris qu'on est comme des poupées russes, on le propose aux profs, voire aux conseillers pédagogiques. fait que c'est vraiment intéressant pour amener ton monde à écrire, puis tu l'as sans doute vécu toi de plein de façons différentes cette, cette, En fait, c'est une activation des connaissances. Et là, je suis encore en partage d'écran. Ce que vient de te proposer Sonia, c'est d'y aller avec un premier, un premier jet d'écriture et euh, je vais juste te montrer que normalement, on aurait été 500. Tu aurais cliqué sur le premier, euh, le premier le document collaboratif du groupe 1. Et là, tu vas être seul avec toi-même. Puis comme je te dis, on, on, va, on va tenter de te rendre la tâche plus facile, mais on va quand même te laisser euh, la chance de, de, de réfléchir. Alors ici, on, on, laisse, on laisse un accès au nuage de mots collectifs. Donc le, le visuel que j'affiche ici avec tous les mots qui peuvent te permettre d'écrire. C'est comme un jeu, tu sais vraiment, on, on, on souhaite que tu le vois comme un jeu. Moi, si je me laissais aller complètement là, avec une autre personne, j'irais presque à écrire des niaiseries mais je me retiens. Euh, ici, on inviterait les gens, si on était deux heures de temps avec eux, à, à continuer de bonifier euh, les nuages de mots. Donc, ta tâche, c'est tu es la personne A, tu peux indiquer ton nom. Et euh, on te laisse un, un trois minutes environ pour écrire euh, un, un premier jet. Puis c'est quoi? Euh, ben, c'est d'écrire cette visite de la grotte. Oui, puis inquiète-toi euh, pas là, c'est un premier jet, comme oui. Joanne le soulignait. tantôt tu auras l'occasion de, de bonifier euh, ce, ce, cet écrit court-là là, dans l'atelier. Ah ouais, hein, euh, oui. en, en fait, euh, si, si on avait été comme un, un, un groupe euh, un, un peu plus grand, on aurait invité les autres participants à survoler euh, brièvement, mais on ne veut pas trop s'attarder parce qu'il parce qu y a une suite des choses. Hein. On veut voir à, à comment euh, une expérience virtuelle, parce que c'est là qu'on s'en va, puis c'est peut-être ça qui t'intéresse davantage, euh, ouais, c'est peut-être ça, entre autres, qui t'intéresse. On, on va passer à la suite des choses qui, euh, qui consiste à aller dans un, un musée, un musée virtuel dans le sud de la France, c'est la grotte euh, c'est dans la série des grottes de Lascaux. En fait, il y a différentes salles et euh, on va bonifier. Tu vas, on va t'inviter à bonifier ton premier écrit en visitant l'une des salles. On arrive dans la salle Brunel Sud. Ce qui est intéressant pour des élèves puis pour toi tout à l'heure, tu pourras t'inspirer des, euh, des points d'intérêt qui ont, qui pourraient bonifier, amener les élèves à bonifier leur texte. Mais euh, aujourd'hui on te demande, on a juste un petit dix minutes euh, à te proposer de faire le tour donc tu te rendras tr très vite compte que si tu euh, cliques avec ta souris ça va peut-être aller trop vite donc y aller tout simplement dans ces photos 360 euh, en tournant euh, avec tes flèches et euh, tu te rendras compte qu'il y a différentes salles alors euh, on va te laisser du temps pour euh, les explorer et ton intention de navigation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce sera d'aller bonifier ton écrit, donc te laisser aller aux impressions physiques, psychologiques que tu pourrais ressentir avec une visite virtuelle et ben, ajouter à la description de la grotte. Ça te convient-tu comme consigne? Oui, c'est parfait. Donc, on t'invite à nouveau à t'imprégner de l'ambiance. Puis, euh, avec les élèves, euh, on leur proposerait de bonifier les deux nuages de mots euh, lors de l'immersion euh, dans la grotte. Euh, mais là, pour vivre pleinement là, euh, ta visite virtuelle, puis te permettre de vivre le moment de réécriture. Et alors, à ce moment-là, on te donne accès à des nuages de mots bonifiés, comme si on était plusieurs là, à vivre cette expérience. -là. Et les nuages, tu les retrouveras. Je les attends. Je oui, les affiche, mais là, on, on va te laisser visiter. Puis, en fait, puisque tu es seule, euh, on a 10 minutes, c'est un petit peu abstrait là, comme, euh, comme temps. Si tu as envie d'aller bonifier euh, plus rapidement, euh, ben évidemment, tu, tu te laisses aller. Le, tu, tu te doutes bien que la consigne qui s'en vient, c'est d'aller réécrire euh, ta première version. Et puis, si jamais il prenait l'envie l'envie d'écrire ta première version, peut-être prendre une police différente. Oui. N'hésite pas à nous interpeller si tu as des besoins. Allô Nicolas? On t'invite à nous faire oui, signe quand tu es prêt ou quand. Que, je dirais que j'ai de... Je ne sais pas si tu as remarqué que Sonia a, a commenté. Tu dois, tu dois connaître tous ces, euh, <coughs> toutes ces stratégies-là. Andy, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, c'est bien plus intéressant. Si tu ouvres ton micro? Ça va être plus facile si j'ouvre mon micro pour en parler. Ouais. Euh, ça, ça donne vraiment une autre, une autre idée d'immersion. Et je me dis encore plus si j'avais eu probablement un casque VR pour le faire aussi. L'impression est plus riche. On sent bien qu'on rentre plus dans, dans l'histoire ou dans la visite là, à ce moment-là que juste avec la vidéo, ça vient plus nous mobiliser. Euh, notre stratégie, en fait, c'était d'y aller graduellement, tu sais, euh, tout à l'heure, euh, dans l'introduction, puis on va y revenir un peu plus tard, euh, tout l'impact du numérique. C'est ça qu'on voulait le démon démontrer en y allant progressivement. Il y a plein de choses qu'on peut regarder. Bien sûr, qu'on t'a accroché avec expérience virtuelle. <rire> si tu veux aller à fond euh, là-dedans, tu nous suivras dans un atelier où on va encore plus loin dans l'immersion d'un auteur. Mais ici, on est un peu dans le... Dans les, dans les premiers pas, je dirais, on aurait pu faire une visite euh, avec euh, Google Earth. Ça, en fait, le, le, seul, le seul frein qu'on a, c'est ce qui est libre de droit, en fait, qui, qui nous permet, parce que évidemment des expériences virtuelles, ben, il faut les payer à la manière d'un jeu vidéo, ou, ou y investir beaucoup de temps si jamais c'est nous qui... Euh, les meunions, mais déjà avec ce qui est accessible, les musées nous en donnent beaucoup. Euh, on on, on s'est dit que c'était un vecteur extraordinaire pour amener les élèves à, à, à réécrire avec le, le numérique. On a créé notre propre bande-annonce, bande mais on aurait très bien pu au départ euh, offrir une variété d'images aux élèves, partir d'images aussi, partir d'une ambiance sonore. Alors le but, c'est euh, de leur fournir par la suite un autre élément euh, différent pour qu'il puisse euh, euh, user de créativité, s'imprégner, alors ça puisse stimuler son imagination aussi, euh, faciliter son écriture. Puis le fait effectivement d'être en visite virtuelle, ben, il voit, il ressent, donc ça fait appel au sens aussi de l'élève, comme ça fait appel à tes sens. Euh, puis ben, effectivement, euh, ça amène un vocabulaire plus riche, plus précis, plus détaillé. Là, ça, c'est les nuages de le mots. Voir, ça, oui, nuages de mots, puis euh, aussi dans l'écriture. Alors, tu as pu t'inspirer justement, là, euh, des écrits, tes écrits à toi. Puis, si on était plusieurs, là, on le fait, on a simulé euh, un nuage de mots à, à trois participants. Ben effectivement, tu peux puiser dans les idées des autres aussi. Donc, les autres vont t'aider vont justement à bonifier là, la richesse de ton vocabulaire. Là, ça peut être intéressant aussi. Euh, j'ai euh, rétroagi à certains éléments. Ben j'ai utilisé le commentaire dans Google. Le document euh, pour la rétroaction écrite, mais j'aurais bien pu aussi euh, travailler avec la rétroaction audio et intégrer dans mes commentaires une rétroaction audio. On utilise un Google document, mais on aurait pu utiliser là, un autre document collaboratif comme ici aussi, ça aurait été possible. Euh, parce qu'EPADRICI a une zone pour être capable de rétroagir avec euh, la personne qui participe à l'expérience d'écriture. Puis, dis-moi Nicolas, toi tu le verrais, est-ce que tu le tu devrais présenter ça à tes, à tes profs, des profs de primaire, des profs de secondaire. Qu'est-ce qu que tu comptes en faire, là, mettons, dans le mois prochain? Ben, moi, je te dirais que, tu sais, j'étais professeur d'anglais. Je trouve que ouais. l'enrichissement par le, le nuage de mots, des fois, d'aller chercher du vocabulaire, donner plus d'idées, donner accès à cette intelligence collective-là, je trouve ça intéressant. Euh, effectivement, rapidement, c'est ce que je vois, là, mais c'est sûr que, pense à nos domaines, mais tu sais, ce qui se fait en français se fait en anglais aussi, là. un euh, peu définitivement. Dans le sens, euh, un peu dans le même sens, d'aller enrichir le vocabulaire, les idées des gens, d'aller tu sais, ça, ça va combattre un peu le syndrome de la page blanche des fois que les élèves vont en classe aussi, des fois d'aller chercher des mots-clés pour les démarrer. Ah oh, ben voici. Ah oui, ben, oui ça encourage l'élève à écrire, puis ça permet aussi, parce que l'élève est quand même dans un certain processus autonome, mais ça permet à l'enseignant, à l'enseignante de pouvoir prendre un temps pour intervenir auprès de ceux qui ont plus de difficultés en classe entre autres. Là. Donc, euh, puis effectivement, lorsqu'on est en ligne, c'est plus facilitant euh, de, de travailler la rétroaction, mais on peut préparer d'avance euh, certaines rétroactions qu'on a juste à ajuster dans le feu de l'action. Alors, c'est plus rapide aussi. Si, si tu pousses la folie, tu pourrais aussi demander aux élèves de s'offrir de la rétroaction avec une espèce de banque de commentaires, des pistes, là, pour qu'ils ne fassent pas ça n'importe comment. Ou, ou, ou. En tout cas, bref, les, les possibilités sont, sont vraiment... Il euh, y en a énormément. Là. Moi, si j'avais un groupe de profs, J'ouvrirais une page blanche puis je leur dirais quelles sont vos idées de prolongement. Et, il euh, y a, nous, on propose un travail pour un, un texte descriptif ou un passage descriptif. C'est ça, les écrits courts, hein. C'est, c'est moins fatigant de réécrire un paragraphe que de réécrire un, un texte complet. Et, euh, on aurait pu tout aussi bien aller dans le. Le, le texte narratif, la, la mort, ça t'amenait là aussi, nous on commençait à y réfléchir, on s'est dit, on va aller sauver des gens enfermés dans la grotte de Lascaux. Alors, ça cette bien trop complexe là, dans un webinaire de 60 minutes. Alors c'était ça pour quelques pistes. Si, On a commencé à répondre un petit peu, là, en quoi le numérique a-t-il soutenu la démarche d'écriture euh, moi, l'idée qui me vient toujours en tête, c'est euh, cette espèce de façon de procéder euh, où on écrit un brouillon, tu sais ça, dans les années 80, puis on le voit encore de nos jours, puis après ça, on écrit un propre. Ben avec le numérique, on est complètement ailleurs, évidemment, tu le sais, on va déplacer, effacer, reformuler, puis c'est bien moins fatigant, on fait pas de trous dans notre feuille lignée avec notre efface, ça fait que ça, c'est quelque chose que tu es déjà vendu à l'idée, je vais passer rapidement là-dessus. Euh, Sonia pourra en, en parler longuement, parce qu'on on a à peine levé la couverture, tu sais, d'ajouter de, des éléments multimodaux pour ressentir. Simuler ton imaginaire, ben c'est ça qu'on a fait en quelque sorte avec la vidéo d'amorce, puis rajouter une couche avec les images 360, on ne se cachera pas, là on n'est pas dans un, un vidéo Ubisoft, là, mais on, on, on y est allé avec ce qu'on avait et on pense que c'est facile pour nos profs de, de, de, de mon Dieu, de revisiter cette activité-là, puis de l'adapter aux, aux besoins des élèves ou à l'âge des élèves, bien entendu. Hein? Sonia, la grotte, c'était correct, c'était autant troisième cycle du primaire ouais. que, que secondaire. Là, puis, étant donné que l'élève est en immersion dans le lieu, qui va l'inspirer, bien, c'est sûr qu'il va être davantage engagé. Alors, son, son point de vue va être beaucoup moins distant, en fait. Là. On l'a vu avec ton vocabulaire. Ton vocabulaire est plus expressif, plus évocateur. Donc, tu es, es capable, tu pas besoin de t'imaginer quelque chose qui est pas en lien avec tes référents, avec ton bagage culturel. Donc, euh, tu es dedans. Donc, tu es capable euh, d'utiliser un vocabulaire qui est beaucoup plus précis. Alors, ça, c'est grâce au numérique, à l'immersion virtuelle, entre autres. Là. Donc, on a nommé quand même plusieurs choses on, on, on l'avait oui. déjà pas mal nommé oui, la, oui. la rétroaction la, la rétroaction par les pairs avec des banques de oui. commentaires ça peut être intéressant oui, euh, puis puis on est dans un processus d'écriture qui est plus riche puis pas nécessairement complexe puis de longue haleine là, je pense que c'est la force de cette de cette activité là euh, ici euh, on va ouvrir on va survoler très brièvement les ressources qu'on partage on a fait des liens avec le programme de français. Ici, on est au premier cycle du secondaire parce que c'est en, en secondaire 1 qu'on travaillait le texte descriptif, mais on peut très bien l'adapter au troisième cycle du primaire ou par la suite. C'est des équipes qu'on construit là-dessus pour les plus vieux. On, euh, on s'est inspiré de la démarche de réécriture accompagnée de Michel Prince. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on l'a évidemment tronqué la démarche parce que c'est 60 minutes. Normalement, ça aurait nécessité un accompagnement tu sais, de plusieurs jours dans une année. Mais euh, c'est très intéressant comme, euh, comme recherche. Je, je vais te partager aussi, c'est Sonia oui. qui l'a fait, alors je vais ben, te ouais, ben, On te laisse aussi euh, des traces, on laisse à tes enseignants là, des traces de quelques participants. Euh, pour permettre justement de travailler, puis de mettre en parallèle le premier G l'exercice de réécriture avec les élèves au besoin. Donc, euh, ça peut être facilitant pour les taillages, entre autres. Et c'est ce qu'on te demandait tantôt là. Alors, tu vois, tu as le premier G, la réécriture, alors on voit les éléments. C'est beaucoup plus facilitant pour l'enseignant puis pour les élèves par la suite. Si on a à faire un retour sur la réécriture, euh, on peut travailler euh, tout ce qui est éléments liés au programme. Euh, là, on s'en est, est tenu au contenu, mais euh, le fait d'avoir une couleur différente, euh, c'est beaucoup plus accrocheur. C'est une belle stratégie aussi pour des élèves, pour leur montrer à quel point ça peut être utile. Oui. <rire> de réécrire. De, de, de réécrire, ré ben oui. oui, bien oui. <rire> puis de, de, Toujours dans une posture de non-jugement. Puis, tu sais, d'être de, de rétroaction en cours d'apprentissage, puis pas arriver avec un coup de pelle dans le front, un coup que tout est fini. Bon, si L'enseignant peut, peut travailler la reprise de <rire> l'information, montrer à quel point on a varié le vocabulaire pour parler, mettons, euh, désigner d'un même élément. Euh, il peut travailler les classes de mots, les groupes de mots aussi, alors en lien avec la réécriture, pour montrer la richesse que, que varier ces éléments-là, ce que ça peut apporter. Il peut travailler les synonymes. Donc, euh, il y a énormément d'éléments qui peuvent être travaillés avec cet exercice Puis ben, le reste, c'est des, des tutos. Tu sais, notre, notre présentation, en fait, tu le sais, est en Google Slides. Il ne faut pas oublier de partager le, le, le, le lien. Euh, L'idée, c'est que toi, tu es un conseiller pédagogique, tu crées une copie, puis tu peux l'utiliser. C'est sous licence Creative Commons. Alors, euh, c'est pour, pour toi qu'on travaille aussi. Alors, euh, ben, ça, c'est nous. Ça, c'est l'équipe de, de conception. On te rappelle notre site. Euh, en fait, on en a deux, Domaine des langues, Réseau pédagogique numérique, ça c'est quand on travaille en réseau avec des groupes de CP, des groupes de profs, des chercheurs, euh, des, des projets d'un peu plus longue haleine, nos réseaux sociaux, les vidéos, on est rendu à 150 vidéos sur euh, Domaine des langues juste en français. Alors, on t'invite euh, éventuellement à aller consulter ça. Puis euh, tu as la page, effectivement, là, euh, qui t'explique la procédure euh, pour euh, compléter ton formulaire de participation. Puis euh, euh, mm -hmm. ton formulaire de, de rétroaction. Okay, merci à vous. Très intéressant, en fait. Euh, je vois plein d'applications. Il faut que je m'assiste pour y réfléchir avec un collègues CP en langue, mais je pense que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour l'utiliser comme vecteur ajouté avec la technologie.